Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Et oui, je suis chez moi pour le week-end. C'est génial. Voilà, donc je comptais vous faire une petite vidéo comme ça pour pour, pour, vous, pour vous dire merci pour, pour le nombre de vues sur, sur sur sur sur la vidéo du deck Pyro. Eh ben non, c'est pas que pour ça. Alors je vais vous faire je vais vous faire le récapitulatif parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont parties. Des batailles de légende, vengeance de la lumière. Donc j'ai acheté deux boîtes. J'ai eu euh, j'ai eu euh, tout ce que je voulais J'ai eu tout ce que je voulais Il y en a déjà pas mal qui sont partis déjà, Mais il vous en reste, ne vous inquiétez pas Alors oui Une anecdote de stage <rire> Voilà Donc on va faire ça euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ah oui Donc je suis là jusqu'à dimanche euh, Dimanche euh, Dimanche 16 Donc dimanche 16 juillet donc euh, si vous si vous avez vu des cartes qui vous intéressent n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire fais parce que je, je les enverrai samedi j'essaie de me lever samedi matin donc mes recherches en prioritaire mes recherches en prioritaire sont deux sanctuaires du dragon trois pierres noires légendaires un dragon euh, un dragon arche démon crâne noir une carte de la pierre rouge une compo du deck draconité Donc ça je l'ai un petit peu Un, un S39 utopie d'éclair Un pot de possessivité Un avertissement divin Un rageki Deux appels à être hantés en bon état je précise Deux assauts solennels Une trappe sans fond Trois esprits de fl des flammes En bon état aussi euh, Oui je, je me taire Une double invocation Un typhon d'espace mystique et une limite qui actrice dragon rouge démon. Et si par hasard vous avez le dragon de Zark, ça m'arrangerait aussi. Voilà. Si vous avez le dragon de Zark, ça m'arrangerait aussi. Donc deux secondes que j'enregistre mes recherches. Voilà. Donc on va commencer par euh, par les monstres. On va commencer par les monstres. Parce que c'est. Je vais vous obliger à regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que je vous montre. J'ai tout ça en monstre et j'ai euh, la même chose pour l'extra deck. Donc on va commencer par les monstres et je vous laisse le, le plus croustillant à la fin. Je vous laisse le plus croustillant à la fin. Donc on va commencer par demoiselle du temps. La demoiselle du temps. 1, 2, 3. Donc je vous montre. Comme d'habitude. Demoiselle du temps, c'est pour yu euh, 5D, ça. Voilà ils ont ils ont instauré donc euh, Ils ont instauré des, des cartes Qui n'avaient pas encore sorti Donc euh, ça c'est plutôt pas mal Ils ont fait pas mal de rééditions aussi Je trouve pas ça terrible Donc là Demoiselle du temps C'est pour les seigneurs du temps exactement Donc en trois fois je l'ai Pour ceux qui, si ça vous intéresse Infernoïde Deviati Ah oui j'ai oublié de vous dire J'ai oublié de vous dire un truc c'est que si euh, si je vous réponds pas euh, là c'est que je suis dans mon centre je viendrai faire un tour le week-end euh, sur internet et euh, si euh, si ne vous inquiétez pas euh, les cartes seront dans le binder quand je reviendrai donc après on a infernoïde deviati donc en quatre fois voilà après croisé d'endignon 1 2 3, 4, 5, 6. Croisé dans Dimion, donc c'est un magicien, c'est pour le magicien le mot. Donc ils l'ont réédité. 6 fois. Voilà, on, on attaque par le but du sujet. On tombe sur un seigneur du temps. L'al de la tributaire. Donc c'est Camion, le seigneur du temps. 1, 2, 3, 4, 5. Cinq fois, camion. Célestia, l'ange Seigneur-Lumière. Donc, ils ont, édité, ils ont réédité pas mal de Seigneurs-Lumière. Une. Deux. Donc, comme vous pouvez le voir sur deux boîtes, j'ai eu que deux Célestia. Ah, attendez. Deux Célestia. Raiden, le serviteur Seigneur-Lumière. fois comme vous pouvez le voir je vais arrêter de vous montrer la wolf la bête seigneur lumière 1 2 3 4 5 6 c'est bien ils ont été réédités en rareté je crois qu'ils avaient fait ils étaient édités en commune il me semble garotte le guerrier seigneur lumière Un, 2, 3, 4, 5. 5, bien sûr. Je préciserai euh, les cartes qui sont à, à l'échange. Pour l'instant, si je dirais, c'est que c'est des cartes qui sont à l'échange. Par contre, si je le dis, euh, c'est des cartes qui ne seront pas à l'échange. Donc. 1, 2, 3. 3 dragons du jugement. 3 dragons du jugement. un samouraï supralour, donc ils ont voilà en trois fois et c'est un petit euh, machine synthoniser de niveau 1 hein. sorcière de la forêt noire donc ils l'ont réédité je trouve que c'est une paire de temps une deux trois quatre cinq en cinq fois Après Sophion, le Seigneur du Temps. Donc celui-là, c'est le Seigneur du Temps d'attribut haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois. Voilà. Félix, l'archer Seigneur Lumière. 4 qui étaient recherchés. 1, 2, 3. 3 fois. 1. Comme vous pouvez le voir je vous le remonte trois fois quand je peux après on a ils ont sorti aussi quelques cartes pour le deck Dinosaure donc rex le géant 1 2 donc rex le géant en deux fois sage aux yeux couleur bleue en trois fois en trois fois voilà Red Raptor Strix Gouvernail En une fois Que j'ai eu Donc si elle vous intéresse Après ils ont sorti aussi des, des cartes Pour les euh, Pour les Bad Galateurs Donc je vous le dis Donc c'est Noxious Bad Galateur Voilà c'est tout ce qui me reste J'ai eu les deux fusions plusieurs fois Mais c'est en train de à ma chérie Parce que c'est euh, J'ai une dette envers elle donc voilà. Lumina Invocatrice Seigneur Lumière. 1, 2. 2 fois. Voilà. Murène Blanche en une fois. Dragon lancier aux yeux impairs. 1, 2, 3, 4. 4 fois le dragon lancier aux yeux impairs. Sirénur Abistus Donc ils ont ressorti du Sirénur 1, 2, 3, 4 4 fois Alors celui-là j'ai en gardé un Voilà Hop, Parce que c'est le Seigneur du Temps Du Feu Et il est vraiment bien Donc L'Azion le Seigneur du Temps 1, 2, 3, 4 Donc il me reste en 4 fois Lila la magicienne seigneur lumière. 1, 2, 3, 4. 4 fois aussi. Assistant samouraï supralou. Encore une fois. Démon de la vanité. Pardon, assistant. Oh là là. Pardon. En 3 fois, assistant samouraï supralou. Démon de la vanité. Donc cette carte a été assez recherchée pour le deck monarque. En deux fois. 8 heures de cactus. 1. Ah, je disais, elle n'est pas terrible. Mais en fait, elle a un effet bien pour le deck plant. 1, 2, 3. En trois fois. Je vous montre. Sadion, Seigneur du Temps. en deux fois donc c'est le Seigneur du temps de, de l'air du vent exactement donc ça c'est si vous avez suivi euh, si vous avez suivi Yu-Gi-Oh 5D jusqu'à la fin vous allez comprendre pourquoi Denko Seka 1 2 3 en trois fois je vous le montre pas parce que ça fait quand même 10 euh, minutes soldat galactique ah non ah ben vous voyez, je me, je me suis gouré dans les.. Je me suis gouré dans mon rangement. solde ga galactique en trois fois. Et j'ai encore deux cartes, mais que j'ai déjà montré. donc Je me suis gouré dans mon rangement. Donc sa sachez qu'il y, y a un point super lourds et un seigneur du temps en plus. Donc on va attaquer par les cartes maintenant qui nous intéressent. Euh, donc je, je précise, elles seront toutes à l'échange, sauf celle que je vais dire. Un néophoto aux yeux galactiques. Que j'ai eu et qui est à l'échange. Alors celle-là, je sais pas pourquoi il l'aurait édité. Le deck Bujin est mort. Pour moi, il est mort parce que j'en croise plus. Donc Bujintei. Tsukuyomi tu peux y en deux fois. Alors il me reste quand même un chevalier excitant colonie du mal. Quand même. Rêve Dracon Faucon Forteresse Finale. Donc en une, deux, en deux fois. Ah celle-là aussi elle re est recherchée. Dragon Gaïa, le chargeur du tonnerre. Donc en une fois. Invocateur Sabre XM, en une fois. Red Raptor Force Strix, une, 2 3 En trois fois. Alors celle que vous attendez tous avec impatience, bien sûr, c'est... J'ai eu, je vous le dis honnêtement, j'ai eu en trois fois, mais il y en a une qui est partie déjà. Minerva. Minerva la glorifié Seigneur Lumière Voilà, en deux bases j'ai eu trois fois Donc j'ai été content Donc elle coûte quand même euros sur ultra jeu Pour ceux qui se posent la question Oui bien sûr ultra -jeu surcote les cartes Mais voilà Après Un numéro 62, Dragon Photon Primordial aux yeux galactiques C'est pareil, ça les change Donc après on a... Eu on a eu gros œil. En 1, 2, 3, 4. Donc j'en gardais un, donc il vous en restera plus que 3. Après un numéro 107, dragon tachyon, œufs galactiques. 1, 2, 3. En 3 fois. J'essaye de le faire vite. Hein? Red Raptor, Faucon, canon, satellite. 1, 2, 3, 4. Quatre fois, celle-là. Elle a été recherchée aussi. Le chevalier fantôme de l'épée brisée. Donc, en une fois. Après. Oh, qu'est-ce que c'est Eh ben, je me suis encore gouré dans mes cartes. J'ai encore quatre fois le dragon photon primordial aux Galactiques. Je me suis encore bourré, vous voyez. J'ai fait ça vite fait hier soir. Eh ben, je me suis gouré. Après. Synchronique aux yeux impairs pot -artiste. Donc j'ai eu en une seule fois. Voilà. Tout simplement. Après 10 aux yeux impairs pot artiste. 1, 2. En deux fois. Voilà. Après, Jogen, le ninja du crépuscule. Donc ça c'est pour celui qui veut faire le deck ninja. C'est une pendule de niveau 1. Et j'ai qu'une fois. Magicien, 5 arc-en-ciel potardiste. 1, 2, 3, en 3 fois. Kagen, ninja du crépuscule, donc c'est 1, 2, 3, 4. Ça c'est pour le deck ninja aussi, c'est pareil. Minutorus aux yeux pot -artiste. un 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Acteur des abysses prélude. 1, 2, 3, 4. J'ai eu 4 fois. Adoration héros élémentaire. Hérovision, pardon. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Excusez-moi, je vais monter, Vin j'ai des messages. Maître Nova héros Vous l'avez pas bien vu, peut-être. Voilà. Et il faut pour cela un héros élémentaire et un monstre au feu. Dragon venin aux yeux impairs. Eh ben j'ai encore deux fois, vous voyez. Je me suis gouré, j'ai encore deux fois. Dragon venin aux yeux impairs, j'ai eu en... une seule fois. Donc celle-là, elle part à l'échange, hein je vous le dis de suite. Après DDD, super roi du déclin Armageddon sombre. 1, 2, 3 j'ai eu en trois fois donc ça je pense que euh, il va euh, il y a une personne en particulier qui va avoir ça il va dire il me l'a faut voilà donc euh, je j'en je, dis pas plus après on a eu un roi du train à vapeur samouraï suffrado 1 2 donc ça c'est à l'échange aussi pareil alors trichoula le dragon barrière de glace donc j'ai regardé un parce que c'est pour la collecte Et il en reste Deux pour vous Dauphin aura blanche Donc ça c'est un monstre aquatique Donc ça c'est pour vous Alors celui-là je vais le garder Chevalier draconuté Gaïe dirgue Donc celui-là je vais le garder Parce que je me fais le deck draconuté de Après euh, Celle-là qui va être qui va être beaucoup réclamé seigneur structure psy oméga que j'ai eu en deux fois drago Sacro à l'aile de cristal que je garde pas bien sûr c'est pour vous du crépus topique héros de la dessinée en deux fois aussi c'est le nouveau héros de la destinée la fusion Après, en voilà un autre qui va Qui va, qui va être réclamé DDD, roi du déclin, armageddon brillant 1, 2, 3, 4 J'ai eu en 4 fois Arc-Démon Zombie squelette. Donc il est un peu compliqué, je vais les mettre dans le deck euh, zombie. Euh, je sais pas si je vais le faire finalement, le deck zombie. Donc 1, 2, 3. En trois fois. Voilà, on va essayer de le faire un peu plus vite. Transcendance espace-temps en une fois. Transmodification en trois fois. Fausse du vide. 1, 2. En deux fois. Pilule d'évolution double. Alors ça c'est pour le deck dinosaure. 1, 2, 3. En trois fois. Échange solaire. 1, 2, 3. Pareil, je crois qu'elle n'avait pas été édité en rareté celle-là. C'est en commune. Après, pour ceux qui, sont, euh, euh, qui, qui aiment le faire euh, le deck Abyss, pas Burning Abyss, mais Abyss, j'ai le script des Abyss, Abyss Festacle. 1, 2, 3, 4. En 4 fois. Voilà. Contact Miracle. En une fois. On va bientôt finir sur vous. Impact Jurassic. En deux fois. Zone de dimension parallèle. 1, 2, 3. En trois fois. Parfait on imagine 1, 2, 3, 4, 5. En cinq fois. Et pour terminer, sanctuaire artefact. Alors je vois pas pourquoi ils ont ils ont réédité cette carte. Voilà. Je ne vois pas pourquoi ils ont réédité cette carte. Sanctuaire artefact en deux fois. Voilà c'est tout, alors si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas de la liker, de la partager Sur tous les réseaux sociaux Moi je vais le faire, et puis on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo sur Atimast Radio Bio Allez ciao tout le monde On n'a pas vraiment le temps De s'amuser Normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver On s'entraîne sans répit C'est ça la Tuelle Académie On veut gagner On va tous leur montrer qui on est Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! G-X